si urgent que ça salut tout le monde, j'espère que vous allez bien euh... ça fait un bail que je suis pas monté sur ma moto je suis en congé depuis 2-3 semaines deux semaines je crois en congé je reste à la maison je vous rassure en plus il fait 40 degrés mais la direction, le travail parce qu'on a une réunion un peu exceptionnelle. Et donc voilà, on se retrouve sur la moto à 9h33. Je devrais y être arrivé, mais bon, vous connaissez votre serviteur, moi et les horaires. Un le mec qui bosse en radio, pas être clean sur les horaires, c'est quand même pas donné. <rire> Heureusement. J'ai des qualités qui compensent ce défaut. Ah, je suis allé voir Coldplay au Stade de France ce week-end, donc euh, bon ça remonte à il y a un petit mois maintenant à l'heure de la diffusion de cette vidéo, c'était le 17 juillet, c'était une folie, les seuls euh, gros groupes que j'ai fait euh, en termes de rayonnement international c'est Rammstein et les 21 One Pilots, et franchement c'est un niveau au-dessus à chaque fois, en fait c'est des... pas des concerts, ah merde, les pompiers y avoir un truc Pas des concerts, c'est des shows quoi La play mon gars, c'est 2h15 2h15 135 minutes C'est du jamais vu, normalement c'est et quart, une heure et demie tu vois Il s'arrête pas en plus hein. Il s'arrête pas, il s'arrête pas hein. C'est vraiment trop cool Et puis alors, fidèle au Fidèle au studio hein. Même sonorité, même voix C'était trop bien C'était trop bien c'est bouché, un matin hein. de mi-juillet, voire début fin-juillet à Paris, putain. Ça annonce un mois d'août chargé sur les routes, moi je vous le dis. Et bien naturellement, c'est le mois d'août que j'ai choisi pour quitter la région parisienne cet été. Donc euh, on est vraiment sur une stratégie infaillible de la part de Radio La Noire, euh, C'est Ah mais ils ont encore rétrécit d'une voix dans la nuit, c'est une blague Je passais ici hier matin, mais oui c'est ça il y avait 4. Quatre... Non mais c'est une blague. Chaque jour qu'ils passe il retire une voix ici. Ah oui, il me semble bien que ça rétrécit deux fois là-bas. Forceur euh, Q3 là. Pardon ma petite dame. Merci. On va repasser devant lui trop fort. Oh, on passe sous le stade Jean Jambon Et le parc des princes donc euh, Respectivement le stade de l'équipe de rugby de Paris Le stade français et le stade du PSG L'équipe de foot n'est-ce pas euh, Et je dis ça parce que Cette nuit j'ai regardé un documentaire Sur Canal Ça s'appelle Au Nom du Rose Un documentaire euh, sur le stade français Sur la saison du stade français moi, je suis supporter du Racing, donc euh, l'ennemi juré. Mais bah, franchement, mais bon, euh, au rugby, il euh, y a de la bienveillance avant tout. Ça ne nous empêche pas de euh, supporter un club, nous empêche pas de nous intéresser à un autre, d'autant que je suis pas un ultra. Euh, et bah, ce documentaire est rudement bien fait, c'est hyper intéressant. C'est un peu axé sur la hum, l'angle, c'est. Euh, la particularité du stade français, la différence, c'est-à-dire la culture de, de la couleur rose, de les pom-pom girls, de, de, de, de, de, ils, ont, ils ont choisi plein de trucs qui se font pas dans le milieu du rugby, tu vois, et c'est un peu anglais là-dessus et comment ils construisent leur histoire dessus, comment et c'est intéressant. Je pense que c'est juste un, une heure et demie, un doc, un docu d'une heure et demie, et franchement, c'est pas mal. Voilà les amis, cet extrait-là, c'est uniquement pour voir si euh, le micro fonctionne ou pas. J'ai l'impression qu'il commence à déconner là, les plans précédents, j'ai dû les couper parce que le micro merde. Donc voilà, je suis en réalité à 300 mètres de chez moi, missionné par madame pour aller chercher un colis parce que c'est bien connu, après des centaines d'années de lutte pour l'indépendance, après des soutiens gorge brûlés et des mois de prison. Vous êtes aujourd'hui euh, libre et indépendante, mais pour aller chercher un colis chez Nocibé, il n'y a plus personne. Et donc c'est pour ma gueule. Je rigole. On fait ça parce qu'on est des canards. Pour avoir la paix à la maison. là les amis, je suis encore une fois victime de mon légendaire sens de l'organisation Puisque je me rends en catastrophe chez le barbier euh, Parce que je pars à Lyon dans deux heures pour un week-end d'entre cousins Je voulais aller chez le barbier avant, j'ai pas réussi à réserver un... Déjà j'ai eu la flemme, il y avait plus tôt dans la semaine Et en plus de ça j'ai pas réussi à réserver chez mon barbier habituel hier soir Parce que il y avait un bug euh, sur leur site Et donc voilà Tipa à 10h du mat je commence à appeler tout le monde pour avoir un rendez-vous avant midi j'ai fini par trouver je connais pas on va voir Là, plutôt au coin des barbuques ça s'appelle c'est pas vraiment mon cas mais ça fera l'affaire oh trop bien elle est rarement allumée cette fontaine elle est un peu stylée la bonne nouvelle, c'est que mon micro fonctionne finalement. J'ai eu un bug assez inexpliqué la dernière fois, mais ça me rassure. J'étais n'étais pas prêt à lâcher 100 balles avant la rentrée. Je vous aime bien, mais je vous en prie. Je vous aime bien, mais débourser 100 balles pour votre petit confort auditif, euh... je suis pas encore dans cette capacité-là, moi, mes les amis. Stop, stop, stop, stop. Ah wesh. Ouais, Normalement je suis censé tomber sur un rond-point et c'est à gauche il est là je crois. C'est un rond-point ça On a tout l'air. Ah c'est ça je crois. Au coin des barbus. Voilà oh, nickel. On va se stationner. Hein. Bon bah voilà. Nickel. Franchement 36 balles. Petit coup de tondeuse, finition à la lame. La prestation devait durer 45 minutes, en 15 minutes c'était fait, après moi c'est juste un rafraîchissement là. Tu vois, mais je recommande Alors là par contre je peux pas du tout je boulogne saint bon, putain la défense C'est moi bon, je crois, ouais, c'est bon. ah, non, je me suis mal pris C'était pas celle-là Attends, t'es par là du coup. En hein. pro complète, j'ai pas re regarder euh, quelle sortie il fallait que je prenne au, au rond-point là-bas. Et du coup, je me retrouve à faire le tour du... de la région. Putain, quel imbécile. Quel imbécile. Je suis Je pense en avoir pour deux minutes, donc je suis pas sorti couvert. Elle est giclée de ciment comme ça sur la route. C'est hyper dangereux, hein, la vérité. Et puis il y en a plein partout, allez, oh là là. En engageant la première, ça avance mieux, c'est sûr. Il donne son avis sur tout, il juge tout le monde, mais il met pas la première. Hein. C'est un casse sous le petit lanoir là. Rassurez-vous, il travaille. Il y travaille. Ça ne paye pas mais il y travaille. C'est bien, c'est nickel l'hôtel Belle gestion du stationnement urbain. J'aurais vous combien de prendre un éclair là. C'est 40 degrés il y a 72 heures. Il n'y a plus de saison à Van Damme. Allez duster